Hello les amis, je voulais vous montrer ceci. C'est un screenshot de moi à un live sur YouTube. Voilà, je pose une question. Euh, en fait, je participais à ce live et sur YouTube. Et je me suis dit, bah, tiens, il n'y a pas trop de gens qui participent à ce live alors que c'était une grosse boîte hein, qui avait une grosse audience. Je pose une question euh, juste pour le kiff d'apparaître sur l'écran. Et en fait, ils m'ont pris direct. Pourquoi Parce qu'en fait, il y avait très très peu de gens qui assistaient. Au live. Et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. C'est de ne pas faire de live et je vais vous dire comment faire pour construire, créer des vidéos euh, impactant, euh, rapidement et facilement. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Siam. Ma passion, c'est d'accompagner les coachs à développer leur business et à rendre ce monde meilleur. Et dans cette vidéo, du coup, euh, je vais vous dire pourquoi il faut pas faire de live. La première chose, c'est que Soit on fait des lives et après on est déçu parce qu'on a des attentes alors que la réalité est tout autre. Ce que je peux vous dire pour moi qui est quand même une certaine audience, c'est quand je fais un live, que ce soit sur Instagram Live, Instagram Live il y en a un petit peu à la limite, sur Facebook, sur YouTube, il y a très très peu de personnes qui se connectent. Donc à moins que vous ayez 10 000, 50 000, 100 000 personnes, voire un million euh, de personnes qui vous suivent, ne faites pas de live parce que vous n'aurez Personne à votre live et ça vous décourager pour rien. Alors, quand je vous dis ne pas faire de live, ce que je veux dire, c'est ne faites pas de live avec l'attente que vous allez avoir des gens qui vont vous poser des questions. Cool que tu sois en live. Ouais, dis-moi, euh, euh, j'ai cette question-là. Et puis, tu réponds et il y a quelqu'un d'autre qui ajoute quelque chose. Ouais, tu vois, on aimerait tous avoir ça. Mais ne le faites pas pour cette raison. La seule raison pour laquelle vous pouvez faire des lives quand vous êtes au début de votre business, en tout cas, euh, c'est... De faire des lives pour vous aider à passer à l'action. Ok, là, j'ai la flemme de faire, euh, d'installer euh, un, une caméra, un micro et tout. Là, je suis dehors, j'ai un truc, c'est spontané. Allez, j'y vais, je fais le live. Et du coup, c'est quoi Je fais un live en mode, Bah je sais que sinon, je vais pas le faire. Et je partage un truc de manière spontanée. Les gens qui prennent, ils prennent. Euh, S'il y en a qui se connectent, tant mieux. Mais surtout, je m'adresse à ceux qui vont regarder en replay. Et pas ceux qui regardent en direct parce qu'il y aura très peu de personnes. Donc ça c'est l'une des méthodes que vous pouvez utiliser pour faire des vidéos, un peu en mode spontané, un peu à l'arrache, et ça peut être très bien, hein, tant que vous tremblez pas trop et que euh, le son est un minimum correct. Maintenant, moi j'ai envie de vous donner une autre... Stratégie, C'est que si vous voulez faire des lives, si vous en faites déjà, bravo. Déjà, ça veut dire que vous avez compris l'importance de la vidéo et que vous avez euh, compris l'importance de créer des vidéos pour connecter avec des gens et apporter de la valeur. Donc, puisque vous êtes déjà dans cette énergie, j'ai trois étapes pour vous proposer. La première, c'est que tout le temps, vous devez avoir sur votre application, moi j'utilise euh, euh, soit l'application Notes sur uh, Apple ou soit j'utilise Keep. EEP de Google et ça marche aussi sur Apple et sur Android et dès que vous avez une idée vous ajoutez ça vous ajoutez, vous ajoutez. moi j'ai une liste là je vous la montre vite tu sais, j'avais pas prévu du coup il faut que j'aille la retrouver donc elle est accessible assez facilement j'ai une liste de vidéos à tourner voilà et j'ai tout ça comme idée de vidéos non tournées encore parce qu'à chaque fois que j'ai une idée je note, je note je note je note donc premièrement vous notez vos idées deuxièmement vous prenez un post-it et vous mettez trois points. Vous allez donner un conseil en moins de 10 minutes en trois points. Alors moi aujourd'hui, j'utilise plus de post-it parce que j'ai pris l'habitude. Donc là, je, même ce, ce format de vidéo, hein, je suis en train de faire un peu de storytelling pour vous dire maintenant, j'ai un conseil avec un appel à action à la fin. Et du coup, euh, bah, le premier conseil, c'est euh, de, de prendre des notes. Le deuxième conseil, c'est de faire des post-it et je vais arriver au troisième conseil. Donc, ça peut être aussi simple que ça. Ne cherchez pas l'exhaustivité, la précision. Ce sont pas des vidéos de formation que vous faites sur YouTube. C'est des vidéos pour aider les gens à avancer, certes, mais pour aussi les aider à se dire tiens, cette personne, j'ai envie de travailler avec elle. Et si vraiment la personne, elle veut se former, elle veut être accompagnée, elle prendra rendez-vous avec vous. Mais, vos vidéos YouTube n'ont pas vocation à être des vidéos académiques avec euh, un ensemble de contenus hyper structurés. Okay Juste trois points. Donc, j'y viens alors moi-même à mettre trois points. Ça fait un peu méta, un peu coulisse de euh, vidéos. Donc, notez ces idées, mettre un post-it avec ces trois points. Et euh, le, pardon, le troisième point, bah, c'est très simple. C'est de tourner d'une manière facile et d'une manière... Qui vous, euh, où il y a peu de friction. Par exemple, là, j'ai installé la caméra dans mon salon et il y a eu un peu de friction parce que fallait que je tire les rideaux, fallait que j'ai la lumière, que je mette le micro et du coup le problème c'est que j'avais mal branché le micro et la deuxième fois j'ai pas allumé le micro donc j'ai perdu du temps. Le truc c'est que j'ai un peu d'expérience et j'ai un peu de résilience donc quand ça m'arrive, allez, je me ressaisis, je suis pas en mode, vas-y, je suis nul et c'est pas grave. Mais au niveau où je serais, je pourrais faire appel à un vidéaste et faire des super vidéos. Mais sauf que si je ne le fais pas, ça ne sert à rien. Fait, vaut mieux que parfait. Donc, faites un format simple où au minimum, le son est hyper important. Donc, soit vous avez un micro ou soit vous êtes dans un environnement où il n'y a pas de bruit parasite. Et un minimum de cadrage. Vous voyez, il ne faut pas que je sois là, il ne faut pas que je sois là. Voilà la règle des tiers. Vous essayez de diviser l'écran en tiers et les yeux à ce niveau-là et un minimum de lumière. Et vous allez progresser petit à petit, filmer avec votre téléphone. Là, je suis en train de filmer avec une caméra, mais vous pouvez très bien filmer avec votre téléphone. Et quelquefois, souvent, je filme avec mon téléphone ou même ma webcam parfois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aide. Et si vous voulez aller plus loin, ben c'est très simple. Nous, on a une méthode qui peut vous aider à créer du contenu plus facilement au service de votre business de coach. Évidemment, le but, ce n'est pas juste de créer du contenu. Et euh, c'est quelque chose qu'on propose aux clients de notre programme d'accompagnement. Donc évidemment, on vous apporte un peu cette stratégie, mais surtout on vous accompagne à 360 degrés sur tous les aspects de votre business de coach. Euh, que vous soyez entre 0 et 30 000 euros, on peut vous aider à développer ce business de coach. Donc allez-y, c'est le programme coach en mission. Cliquez, regardez la vidéo de présentation. Si vous voulez aller plus loin, ce sera avec grand plaisir. Euh, vous verrez que je vous propose un appel de 15 minutes pour échanger, pour faire connaissance. À très bientôt.